Tu voudrais partir loin, tu rêves d'évasion Pour une vie meilleure, changer d'horizon Mais t'en as te de prendre la tête plus haut à faire la fête, l'impression que tout est voué à l'échec Tu voudrais partir loin, tu rêves d'évasion Pour une vie meilleure, changer d'horizon mais t'en as marre de prendre la tête Plus gros à faire la fête L'impression que tout est voué à l'échec Tu rêves de partir, t'enfuir pour tout reconstruire Mais t'as pas compris qu'ailleurs c'est pire Tu voudrais fonder un empire Mais l'être humain ne fait que détruire La vie un drôle de parcours Parfois des pleurs, parfois des rires. A plus savoir quoi faire, j'ai peur, je dérive dans les mauvais délires. Donc j'essaye de m'en sortir, vous pouvez même le ressentir. Dans mes phrases, trop d'émotions, des sentiments. crois moi, je gagne pas un centime. De leur part, j'attends pas un signe. Même s'ils vont les surtaquer, je parle le langage des signes. Mais partir fur, est-ce la solution Pour évacuer la pression qui me crée trop de tension. J'en deviens même froid comme un glaçon. Pour un salaire minable, je travaille dans la manutention Je me dis que la vie au fond, c'est une simple contrefaçon. En attendant, je là tout seul, je rêve de ma Passion, passion, passion. Tu voudrais partir loin, tu rêves d'évasion Pour une vie meilleure, changer d'horizon Mais t'en as marre te prendre la tête Plus beau à faire la fête, l'impression que tout est beau à l'échec Tu voudrais partir loin, tu rêves d'évasion Pour une vie meilleure, changer d'horizon Mais t'en as marre de prendre la tête, plus beau faire la fête, l'impression de tout à l'échec Partir, prendre un ouais. aller sans retour, évasion, je reste d'évasion Je ne veux plus faire des je veux avancer dans la bonne direction vers ma plume, j'en perds mes mots A chaque fois que j'aurai peur bonheur tellement ce monde souffle devant mes yeux c'est pour la l'avenir en l'humanité Je rêvais d'être mal comme je finirai comme l'homme au masque de faire enfermer Même si nos voix n'ont pas leur place dans cette réalité Nous continuons en mode rien à foutre T'as jamais trappé On ne changera pas la face du monde Mais le monde changera pas la force Nos mots Même Si ailleurs ça bloque à nous tout débloquer sans lâcher le micro Oh, homme de l'ombre ici ou ailleurs, peu importe, personne n'éteindra nos voix Elle parle de trop Partir, s'enfuir, poursuivre ou s'évader Chacun sa vision de la vie, de sa propre réalité Le principal ici ou ailleurs, c'est de le faire avec le cœur En toute sérénité Tu voudrais partir loin, tu rêves d'évasion Pour une vie meilleure, changer d'horizon Mais ton amour te prendre la tête plus gros à faire la fête L'impression que tout est beau et à l'échec